Salut les Scrabby! Bienvenue pour ce nouveau tutoriel avec les kits du Fab Queue. Alors, dans le descriptif de la vidéo, je mettrai tout le matériel qu'il faut pour faire ce tutoriel D'accord Alors déjà, un grand merci aux bêta-testeurs qui ont déjà commencé à travailler dessus et entre autres à Hamza et son petit frère qui nous ont déjà fait suivre une première vidéo qui nous a inspiré d'ailleurs pour ce tutoriel alors on va la regarder d'ailleurs Hamza ton petit frère c'est à vous les gars bonjour le flabla comme vous, vous l'avez remarqué on a fait une voiture qui n'est pas encore terminée vu qu'on n'a pas tous les matériels mais on va trouver une solution euh, avec mon frère il m'a appris plein de choses Et aussi j'ai oublié de vous dire quelque chose Je la fais est partout dans toute ma maison Bon d'accord, elle ne euh, roule pas très bien, mais bien. Merci à Mita, et à ton petit frère pour euh, cette petite vidéo Donc une voiture, bah pourquoi pas alors, nous, on va en faire un tutoriel. Alors, l'idée d'Amza, entre autres, c'est de prendre des bouchons de lait, de bouteilles de lait, pour en faire des roues. Ok. Alors, on a fait pareil. On voit sur la vidéo, ici. On fait un premier trou dans un des bouchons. Alors, s'il y a besoin, ben on agrandit. Alors, nous, on a pris euh, une baguette chinoise pour pouvoir faire un trou un peu plus gros. Voilà fixé au moteur. Alors, ce moteur, les petits moteurs jaunes comme ça, ils ont deux axes. Il y en a un de l'autre côté. Comme ça, hop Ça commence à ressembler un peu à, à ce qu'a fait Hamza. Allez, on voit la suite. On prend une paille et puis on fait un trou. On installe un cure-dent. On prend des petits bouchons. Alors, des petits bouchons, nous on a pris des petits bouchons parce que ça va faire sport, vous allez voir. Mais on peut prendre autre chose. On les installe un bouchon de chaque côté et on met un petit élastique pour pas qu'ils partent les bouchons. Un élastique à gauche, et un élastique à droite. Alors ici, on a coupé la paille et puis bah, notre baguette chinoise, et ben bah, on s'en est servi pour euh, mettre dans la dans la paille. Comme ça après on va pouvoir fixer au moteur là, on voit la paille, les petites routes devant, le petit moteur avec ses petits trous rouges. Et puis là, le petit garçon qui a essayé de monter tout ça, il a 6 ans. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas du tout très compliqué. Et puis, on finit de brancher. Alors là, il y a un porte-pile deux fois deux piles. Enfin, je me trompe là. Un porte-pile de deux piles, tout simplement, mais dans vos kits, ou vous, si vous faites ça chez vous et que vous avez du matériel, on peut mettre aussi quatre piles. Ça ira plus vite, mais ça sera aussi plus lourd. Donc, à vous de voir euh, c'est quoi le mieux. Voilà, notre tuto, il est fini. Là. Alors, qu'est-ce que ça donne Voilà, ouais, ça fait un peu en de course quand même. Bon, on va le tester. On le met sur la piste Ok, c'est pas méga impressionnant. On va revenir en arrière et on va regarder ça à nouveau. Eh oui, bah, ça roule super bien. C'est parti. Hop, ah oh, bah il s'est caché. Voilà. Donc voilà. À vous, à vos bricoles. Faites-nous des petites voitures et puis euh, qu'elles soient le plus folles possible. Ciao les gars, à bientôt.